Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir très chers participants, bonsoir très chers invités. C'est toujours un véritable plaisir, c'est toujours un véritable plaisir, une véritable joie. Voilà, là c'est bon. Bonsoir à tous une fois de plus. Bonsoir à chacun de vous, c'est toujours un véritable plaisir, une véritable joie de vous retrouver encore pour une, un partage, un moment de partage, un moment d'échange sur ce merveilleux projet euh, Voilà de MLC Ingenierie. Bonsoir, Gabriel. Bienvenue. Merci d'être là pour ce soir. Bonsoir, Nana. Bonsoir, Barbara, notre marraine toujours en place. Allô, Joël, crétable, il est toujours là tous les soirs pour s'acquérir tous les mercredis soirs pour s'acquérir de l'évolution du projet. Oui, vous faites bien d'être là ce soir parce que, euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour pour réussir des choses dans ce monde, vous devez avoir l'information. L'information qui vous permet de profiter, qui vous permet de vous positionner, qui vous permet de participer à de grands projets. Et ce soir, c'est un moment d'information, c'est un moment de formation, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange, c'est un moment où nous voulons vous tenir au courant de ce qui se passe. Nous voulons vous rappeler, nous voulons vous... Vous présenter ce qui se passe afin que vous puissiez profiter effectivement de ces projets-là dont le monde ou alors dont les autres personnes, dans d'autres parties du monde profitent. Merci à vous tous d'être là. Vous me connaissez certainement, sinon ce n'est pas mauvais de se représenter. Je suis le partenaire national Victor Essombé. Je suis celui qui euh, est à la tête de l'équipe qui promeut, qui informe et forme sur ce projet au niveau du Cameroun. Je ne suis pas seul, je suis, comme je vous l'ai dit, à la tête d'une équipe, dont parmi eux plusieurs personnes, notamment Laura Ambassa, qui est mort, ma collaboratrice, mon assistante sur ce projet, et dont certains vous connaissent et la voient des fois en remplacement de moi lors des présentations traditionnelles du mercredi. Il y a bien d'autres personnes qui sont avec nous sur ce projet, qui travaillent avec nous sur ce projet, sur tout l'étendue du territoire camerounais et euh, la bonne nouvelle c'est que nous ne sommes pas que limités au Cameroun, nous pouvons, n'est-ce pas, développer des, des, des contacts, nous pouvons développer des investisseurs un peu partout, c'est ça aussi le numérique et… C'est pour vous dire que quelque soit là où vous me recevez, au Cameroun ou à l'extérieur du Cameroun, vous n'êtes pas marginalisé par ce projet, bien au contraire. C'est un projet ouvert à tous. C'est un projet qui, dans l'objet, intéresse tout le monde. C'est un projet dont les retombées sont accessibles à tout le monde. C'est donc un projet qui vous concerne vous tous. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez un jeune, que vous soyez un vieux, vous avez intérêt à écouter, à suivre, à recevoir l'information sur ce projet et dans une certaine mesure même à la partager avec d'autres tout autour de vous. MLC Ingénierie, c'est quoi cette société d'ingénierie C'est quoi son projet Est-ce que c'est quelque chose de solide Est-ce que c'est quelque chose de fiable Est-ce que c'est quelque chose dont il est bon pour vous, de vous intéresser, c'est quoi la vision financière, les, ex, les expectatives financières Comment est-ce que ça se passe pour rejoindre ce projet Voilà quelques questions, Quel que ce soir encore, je voudrais me soumettre à l'exercice, de vous présenter les réponses, de vous édifier dessus. Enfin, qu'au terme de son projet, vous ayez toute l'information qu'il vous faut pour pouvoir prendre la décision de rejoindre ou pas ce projet. Je suis membre de ce projet depuis plusieurs temps déjà. Je suis membre de cet écosystème depuis plusieurs années déjà. Et aujourd'hui, je voudrais simplement partager mon expérience. Je voudrais partager les informations que j'ai sur ce projet. Voyez-vous, mon statut de partenaire national me l'oblige même d'ailleurs dans une certaine mesure. Après que hier, notre fondateur, Ivan Santanov, elle peut lui-même présenter ce projet à des investisseurs russes. Oui, vous allez sur la vidéo, sur notre chaîne YouTube, vous allez voir l'enregistrement du webinaire fait hier par notre fondateur, Ivan Santanov, à la communauté russe. C'est pour vous dire que c'est un projet qui est présenté euh, de main de maigre par son créateur, par son fondateur, par le maître à jouer de ce projet. Et lorsqu'il a fait la présentation, nous avons, nous autres partenaires nationaux dans d'autres pays, de relayer l'information, de relayer la formation. Donc, vous faites bien d'être là ce soir. Nous, avons, nous en aurons pour deux parties durant cette présentation. Une première partie à laquelle je vais vous donner les informations sur ce projet et une seconde partie à laquelle vous pourrez poser toutes vos questions, n'est-ce pas, sur le projet et avoir des, des réponses. Donc, une fois que cela est dit, je voudrais saluer et reconnaître que dans la salle, la présence du grand toujours présent, euh, un autre Gabriel, s'est ajouté. Je ne sais pas si c'est le même Gabriel qui s'est connecté sur un deuxième, sur un deuxième numéro. Voilà, et je vois un autre numéro, une autre personne qui s'est connectée. Nous sommes une dizaine. L'événement est enregistré. Sylvia, bonsoir, tu es connectée. L'événement est enregistré et diffusé en direct sur notre page Facebook. La vidéo, le webinaire est enregistré et va être disponible dès demain matin sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la regarder de nouveau, la partager avec bien d'autres personnes. Alors... MLC Ingénierie, what is it? Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un projet d'entreprise. MLC Ingénierie est un projet d'entreprise. C'est un projet d'une start-up. C'est un projet de création d'une entreprise. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez déjà assisté à un ami, un frère, une connaissance qui vous appelle et vous dit « je veux créer une entreprise », qui vous dit « je veux mettre en place un business », qui vous dit « je veux créer une activité ». Est-ce que vous avez déjà eu affaire un jour à une telle sollicitation Gabriel, est-ce que quelqu'un un jour vous a déjà sollicité, vous a déjà appelé vous dit « Gabriel, écoute, je veux créer une entreprise » Je veux, créer une, je veux créer une activité, je veux créer un commerce, je veux créer un business, je veux monter une affaire. Alors, Joël, est-ce que euh, euh, euh, tu as déjà eu comme ça une telle sollicitation Nana, monsieur ou madame, est-ce qu'une fois, quelqu'un vous a déjà sollicité Très bien, le graphiteur répond tout de suite que c'est à plusieurs reprises qu'on l'a déjà sollicité pour lui parler, pour lui présenter une, un projet d'entreprise. Donc Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. MLC Ingenierie, c'est un projet, une idée de création d'entreprise. L'objectif, à travers cette présentation, est de, de vous appeler à une mobilisation, à un partenariat pour que cette entreprise prenne corps. Ce soir, au moment où je vous présente ce business, c'est pour relayer le cri, l'appel à partenariat de son fondateur à la personne d'Ivan Saltanov. C'est un monsieur, un russe, c'est un homme d'affaires, c'est un ingénieur, c'est un entrepreneur, c'est un start-up, -er qui a une idée aujourd'hui, celle de créer un prototype de surveillance continue de la glycémie. La glycémie, c'est quoi? C'est le niveau de... C'est le, le taux de sucre dans le sang. Et ce monsieur... Ce monsieur voudrait créer une application qui va permettre aux malades et non-malades, de pouvoir suivre, de pouvoir évaluer, de pouvoir contrôler en temps réel, de manière permanente, le niveau de sucre dans leur sang. Nana, monsieur ou madame, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer Est-ce que vous comprenez l'idée C'est l'idée simple. Vraiment, s'il fallait que je m'arrête, si vous voulez me poser la question, pourquoi est-ce que je suis là ce soir? Pourquoi est-ce que vous nous avez invités? La réponse, elle est là. Nous vous avons invité pour vous présenter un projet d'entreprise, une idée de création d'entreprise, pour vous présenter la vision d'un start up qui, aime, qui vous appelle, qui aimerait vous avoir comme partenaire dans la création, dans la réalisation de ce projet. Ce projet, c'est quoi? C'est simplement une société qui fabrique une application qui permet de surveiller, de contrôler le niveau d'évolution du taux de sucre dans le sang. Lorsque votre taux de sucre est élevé, au point où vous, vous, vous tombez dans la maladie, on va dire que vous souffrez du diabète, du diabète sucré. Il se trouve aussi que lorsque vous êtes en défaillance de sucre, vous êtes capable aussi d'atteindre, de vivre l'effet inverse, c'est-à-dire un une, une crise de sucre dans vos cuissons et être tout aussi malade. Donc, il est bon, il est important, il est capital pour un être humain de contrôler en permanence son taux de sucre. Parce que selon qu'il est élevé ou bas, il peut tomber dans la maladie. Je m'avais vous présenter les chiffres qui vous montrent à quel point ce que je dis est très important et qui vous montrent à quel point ce projet est vital pour le monde, mais est aussi un projet stratégique stratégique parce que sur le plan commercial, un projet est dit stratégique lorsqu'il a une demande sur le marché. Regardez ces chiffres. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé disent que sur 10 adultes dans le monde, il y a un au moins qui souffre de diabète sucré, c'est-à-dire que son taux de sucre dans le sang est anormalement élevé. Sur 10 adultes, il se trouve qu'actuellement, nous sommes pratiquement neuf adultes parmi nous. Nous sommes neuf adultes en ligne. Ça veut dire que selon, le, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, il y a au moins une personne parmi nous qui est malade de diabète. Il est possible que ce soit vous, Gabriel. Il est possible que ce soit moi. Il est possible que ce soit toi, Joël. Il est possible que ce soit le grand futé. Il est possible que ce soit Nana. Ou alors le lutin qui est là. Le lutin, bonsoir. Je vois comment depuis aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de rentrer. Et voilà, faites bien. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Prenez le temps de rester jusqu'à la fin parce qu'il est possible que ce soit vous qui êtes diabétique. Il est possible, je dis parce que ça peut être de toutes les façons, les chiffres disent que parmi nous 10 en ligne actuellement, il y a au moins une personne parmi nous qui est malade. Donc vous comprenez que c'est suffisamment grave, c'est suffisamment interpellatif. L'Organisation la, la, mondiale de la santé va jusqu'à dire qu'il y a 12% de décès dans le monde qui sont ados, associés au diabète. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a dix morts, il y a parmi eux au moins un mort de diabète. Ça fait que c'est un taux de prévalence très grave, c'est même une crise mondiale. Pourtant, le diabète ne date pas d'aujourd'hui, le diabète date de très longtemps. Et l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il y a 530 millions environ de personnes malades atteintes de diabète dans le monde. 530 millions, c'est-à-dire plus d'un demi-milliard de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte Sur 7 milliards d'habitants sur la planète, on vous dit qu'il y a un demi-milliard qui souffre de diabète. Ça, c'est extrêmement grave. C'est un problème très sérieux. Et lorsque, pour un Russe comme Ivan Santanov, qui vit en Russie, et qui sait qu'en Russie, on mange très sucré. On mange beaucoup et on mange sucré. Je vous le dis parce que j'étais en Russie avec mon équipe il y a cela encore deux mois. Nous avons vécu à Moscou. Nous avons fait près, près d'une dizaine de jours à Moscou. Et tous les matins, midi et soir, nous mangeons. On a mangé à l'hôtel, on a mangé dans différents restaurants. On a mangé même des fast-foods. On s'est rendu compte à quel point... Les Russes mangent très sucré parce que tout ce qu'on a mangé à toute heure de la journée, dans différents endroits, était à chaque fois sucré. Donc dans un pays où on mange beaucoup et on mange sucré, on est fortement exposé au diabète. On est dangereusement exposé au diabète. Et on peut donc comprendre pourquoi Ivan Saltanov a eu l'idée de se positionner sur ce marché-là. C'est un marché énorme, parce que vous devez le comprendre. Il ne s'agit pas seulement ici d'un marché de 530 millions de personnes. Il s'agit d'un marché de 7 milliards de personnes. Parce qu'à la vérité, que vous ne soyez pas encore malade ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être malade. Parce que ceux qui sont malades n'étaient pas malades, mais il se trouve qu'ils ont une, une, hygiène, une faible hygiène alimentaire qui les a conduits à la maladie. Et que si ces personnes avaient la possibilité de contrôler leur sang, le niveau, de, le taux de sucre dans leur organisme, certainement ces personnes ne seraient pas tombées malades. Comme on dit en matière de maladie et en matière de santé, prévenir vaut mieux que guérir. Aujourd'hui, il y a des industries pharmaceutiques qui apportent des traitements pour le diabète, mais vous le savez, il est dit aujourd'hui que le diabète est, pratique, est une maladie pratiquement incurable. Pratiquement incurable, c'est-à-dire que si vous êtes diabétique, vous serez dépendant des médicaments jusqu'à ce que mort s'en Donc vous comprenez qu'il est très important, il est salutaire pour l'humanité de mettre en place des dispositifs qui vont permettre d'éviter la maladie au maximum. Et ce dispositif-là se résume en une solution simple parmi tant d'autres, celle de pouvoir contrôler l'évolution du sucre, l'évolution du taux de sucre dans notre sang. C'est ça le cœur de notre projet. C'est ça l'idée que Ivan Santanov, le russe, l'ingénieur, l'homme d'affaires, le chercheur voudrait aujourd'hui mais réaliser dans ce projet pour lequel il vous invite, très cher, à pouvoir le rejoindre. Il vous invite à pouvoir venir travailler avec lui, vous mettre en partenariat avec lui, mais surtout lui apporter un peu de votre argent. Thompson, bonsoir Thompson, bonsoir Roosevelt, bonsoir Mangali. Excusez-moi de vous appeler directement par vos prénoms. Voilà. Bienvenue, installez-vous. Nous sommes en train de parler de ce merveilleux projet, de ce projet de création d'entreprise pour, pour lequel Ivan Saltanov nous invite tous à pouvoir lui faire confiance, à pouvoir l'accompagner, à pouvoir se mettre ensemble avec lui pour le réaliser. Et je vous parlais ici du marché, je vous parlais de l'opportunité, je vous parlais de l'urgence de notre solution. Parce que oui, il existe déjà des solutions sur le marché. Il existe des solutions de contrôle de la glycémie. Le seul problème, c'est que ces solutions ne sont pas des solutions permanentes. Ce sont des solutions périodiques. Ce sont des systèmes de surveillance périodique. c'est-à-dire que vous décidez euh, euh, tous les 15 jours de faire un prélèvement de votre sang pour pouvoir savoir si le taux est bon ou pas. Or, entre 15 jours, entre 16 jours, entre une journée, entre une semaine, beaucoup de choses peuvent se passer. Même si vous avez un système de surveillance qui vous permet de contrôler votre taux de sucre tous les jours, entre deux heures, entre une heure, le gramme peut arriver. Il suffit qu'entre une heure, vous soyez en train de boire abondamment des jus, vous soyez en train de boire, de manger un bon gâteau, vous soyez en train de manger un, un bon repas, de boire un café, de boire un thé et voilà, vous avez en quelques minutes, en quelques secondes, traversé la dose et attaqué dangereusement l'organisme et à, ce, à partir de ce moment, le pire peut arriver. Or, si vous aviez un appareil qui vous permet à partir de votre téléphone de pouvoir contrôler votre taux de sucre dans le sang, L'appareil, vous aurez déjà dit « Attention, tu es en train d'approcher de la zone rouge. » Fais attention. À partir de ce moment, même si vous serez en train d'aller à une fête, à, un, à une invitation, à un restaurant, à passer un bon temps avec la famille ou avec les amis, vous saurez qu'à partir de ce moment-ci, je dois faire attention à tout ce qui est sucré. Je dois prendre le soin d'éviter tout ce qui est sucré. Ou alors, je dois prendre des, des, des, des, des, des, des, des aliments qui vont permettre de... Voilà, à partir de ce moment, on est véritablement dans la prévention et on se met loin de la maladie. Voilà en quoi notre solution comporte. Ivan Saltanov vous appelle. vous Ivan Saltanov, Magali. Ivan Saltanov, Russville Nous appelle à pouvoir lui apporter nos, nos efforts, nos ressources, notre argent pour pouvoir aider à construire un centre d'ingénierie dans lequel il va créer une application qui permettra aux 530 millions de personnes malades, non, pas seulement 530 millions, aux pratiquement 7 milliards de personnes malades dans le monde, de pouvoir contrôler en temps réel de manière permanente, de manière permanente et à moindre coût, l'évolution du sucre dans le sang. Parce que oui, il existe déjà des systèmes de surveillance de la glycémie. Sauf que comme je vous l'ai dit, c'est des systèmes périodiques, première chose. Deuxième chose, c'est des systèmes hyper coûteux. Avec notre système qui est permanent, qui est trois fois moins cher que ce qui se fait actuellement sur le marché d'eux, qui en plus de ça, S'appuie sur la technologie, c'est-à-dire à partir de votre téléphone, de votre smartphone, vous avez les informations. Nous sommes là en train de nous positionner dans, en train d'avoir des avantages compétitifs qui garantissent à notre projet de grandes chances de réussir sur, le marché, sur ce marché et de se positionner comme un, un produit demandé, un produit de qualité, un produit qui apporte une réponse dans. Un problème réel, un besoin réel sur ce marché. Donc, vous comprenez, Rusville, que l'invitation le, le, que nous vous faisons ce soir, c'est une invitation à rejoindre un projet, à soutenir un projet, un projet qui s'attaque à un problème mondial. Est-ce que vous avez dans votre famille quelqu'un qui est malade de diabète Sachez que si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est malade de diabète, les statistiques médicaux disent que. Les générations après lui, après cette personne, sont quasiment condamnées à vivre, à expérimenter le diabète. Est-ce que vous vous rendez compte du gramme Si vous avez quelqu'un qui souffre du diabète, sachez que des générations, vos, vos, vos, vos enfants, vos petits-enfants et tout, pourraient attraper le diabète parce que c'est génétique dans une certaine mesure. Est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un qui est mort de diabète Ivan Satanov vous dit à ma voix ce soir, venez le rejoindre, allons le rejoindre, prenons le risque de lui faire confiance, de nous mobiliser, de ménager des fonds, d'apporter une contribution financière pour mettre en place une solution qui va réduire le taux de mortalité, qui va aider les gens à s'épargner, à se prévenir du diabète. Voilà. Le, voilà le message d'Ivan Santanov. Voilà l'ambition, voilà la vision à laquelle Ivan Santanov nous appelle. Parce que c'est une solution, c'est une application qui va être construite, dans, qui va être développée dans un centre des et pour lequel les objectifs commerciaux et financiers derrière sont super intéressants. Regardez, regardez, écoutez-moi. Il y a 530 millions de malades de diabète que l'Organisation mondiale de la santé le dit. Il y a encore plus de 6 milliards de potentiels malades. Ça veut dire qu'on s'attaque à un marché de pratiquement 7 milliards de clients potentiels. OK, restons seulement aux 550 millions de malades. Laissons ceux qui ne sont pas malades, parce que très souvent dans le monde, lorsqu'on n'est pas malade, on, se, on ne se soucie pas de se préserver. Mais ceux qui sont malades, ils n'ont jamais besoin de cette application parce qu'en vérité, le gramme, du, la mort du diabétique arrive lorsque il n'a pas contrôlé son taux de sucre et qu'à cause d'une journée, à cause d'une heure, à cause d'un verre de jus, d'un plat de nourriture sucrée, d'un bon gâteau, il se retrouve à créer de déborder son taux de sucre et le gramme arrive dont les 550 millions de malades dans le monde ont eu jamais besoin de ce, pro, de, de ce projet, de ce produit, de cette application. Mais Yvan dit de manière modeste, de manière modeste, son objectif, c'est n'avoir qu'un seul million, un petit million de membres, un petit million de clients parmi ces 550 millions. Et vous savez quoi, lorsque nous avons rencontré Ivan Saltanov à Moscou, il y a de cela quelques mois, il nous a dit que les 1 million de, membres, de clients qu'il veut, les 1 million de clients qui, peuvent, qui pourront acheter cette application, il est capable de les avoir uniquement en, en, en Russie, uniquement en Russie, uniquement à Moscou, à Moscou seulement, il est capable, dès que l'application est sortie, avoir un million de clients. Et, et cela nous nous dit wow, « waouh, waouh, waouh ». Donc ça veut dire qu'à Moscou, seulement on peut avoir un million de clients. Mais qu'en est-il des autres pays, des autres villes de la Russie Qu'en est-il des autres pays d'Europe Qu'en est-il des autres pays dans d'autres continents Qu'en est-il au Cameroun Qu'en est-il dans d'autres pays Ça veut dire que en vérité, nous avons dit à Ivan que « Yvan, là où tu cibles un seul million de clients, mais le marché est beaucoup plus grand que ça. Le potentiel, on peut faire beaucoup plus. On peut faire 2, 3, 4, 5 millions, 10 millions de clients rapidement. Ivan nous a dit, oui, c'est vrai, on peut faire plus que ça rapidement. Mais moi, je veux être modeste, je veux être réaliste. Je pars sur des bases, carrément, les plus minimalistes. Parce que dans ces choses-là, quand on est trop ambitieux, donc les, les partenaires que l'on veut attirer, Peuvent penser qu'on leur vend du rêve. Mais laissons-les eux, laissons eux-mêmes voir que nos ambitions sont très petites et que si sur des ambitions petites, on pense pouvoir faire 24 millions de ventes par an et 120 millions de dollars de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, qu'eux-mêmes se rendent compte qu'en ayant à 2, 3, 4, 5 millions de clients, 10 millions de clients, c'est un marché énorme, c'est un business énorme, c'est une rentabilité stratosphérique et je pense que pour tout visionnaire, si vous avez vraiment compris ce que je suis en train d'expliquer, le lutin, si vous avez vraiment compris, Emmanuel, si vous avez vraiment compris ce que je suis en train de dire, leader, si tu as vraiment compris ce que je suis en train de dire, tu comprends que le risque en vaut la peine. Le risque de rejoindre ce projet en vaut la peine. Oui, parce que je suis conscient que c'est un risque, leader faisait Je sais que c'est un risque de rejoindre un tel projet qui est encore à sa phase embryonnaire, qui n'a encore rien de concret, qui n'a que la, la vision d'un entrepreneur. Mais vous savez qui ne risque rien à rien. Aujourd'hui, quand on regarde par là où Mark Zuckerberg est passé, par là où Jeff Bezos est passé, par là où Dan y est passé, par là où Paul Foucault et y sont passés. Ils ont eu des rêves, des visions qui étaient d'abord papier, qui étaient d'abord euh, euh, invisibles, non concrets. Mais il y a eu quelques personnes, seulement malheureusement quelques personnes qui ont cru en eux, qui ont pris le risque de les accompagner. Et ces personnes aujourd'hui ne, ne regrettent pas de les avoir fait confiance. C'est ça la vie, qui ne risque rien à rien. Donc ce soir, est-ce que quand vous regardez ces chiffres, ça ne vous donne pas l'envie d'oser. Pour moi, quand Ivan Santanov me dit que son ambition c'est un million de clients, j'ai envie de lui dire, Yvan, au Cameroun seulement, au Cameroun seulement, nous on te donne un million de clients qui vont acheter cette application. Parce que nous on sait, nous, nous, nous, nous on sait que dès que les pharmacies, les hôpitaux, les associations de diabétiques vont connaître qu'il y a une application qui les permet de contrôler de manière permanente. Une application qui soit telle que lorsque le taux de sucre augmente, ils reçoivent une alerte sur le téléphone qui leur dit « attention, attention, ton taux de sucre est en train d'augmenter vers le, niveau, le mauvais niveau. » telle application, ça va s'acheter comme des bouts de bœuf. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, euh, euh, Mangali. Qu'est-ce que tu en penses Fais-moi un retour dans le chat, Nana, est-ce que tu peux me faire un retour dans le chat Permettez qu'on se tutoie, hein? nous sommes des partenaires, on peut se tutoyer. Gabriel, Emmanuel, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Le grand futé, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'une telle solution, de votre point de vue, peut marcher au Cameroun Est-ce qu'une telle solution peut être demandée Pas seulement en Russie, parce que Ivan Saltanov, lui, dans sa vie, dans son marché premier, c'est le marché de la Russie. Mais après, il nous a dit… Je vous veux partenaire parce que je sais que c'est un produit qui va aussi se consommer dans vos pays respectifs. C'est un, un, un produit qui va être demandé dans vos pays. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai vu l'idée, quand j'ai pensé, j'ai analysé le marché, pour moi, c'est un projet qui vaut la peine de prendre le risque. C'est mon point de vue. Je ne vous l'impose pas. Je suis en train de dire, de mon point de vue, c'est un projet qui vaut la peine de prendre le risque. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un projet qui va vous donner de l'argent dans un mois. Ce n'est pas un projet qui va vous donner de l'argent dans trois mois, dans six mois. Ce n'est même pas un projet qui va vous donner de l'argent dans un an. C'est un projet pour lequel il va peut-être falloir attendre deux ans, trois ans, peut-être quatre ans, voire même cinq ans. Écoutez-moi, c'est un projet qui va peut-être nous, nous demander de mettre de l'argent, d'attendre peut-être deux ans, trois ans, cinq ans. Mais vous savez, quand je vois aujourd'hui le succès de beaucoup de grandes entreprises, je me dis, j'aurais aimé, j'aurais bien aimé être là au début de ces entreprises et patienter même cinq ans pour gagner de l'argent durant toute la vie. Donc voilà, le potentiel est très intéressant, le dit le Grafuté. C'est vraiment un potentiel intéressant et en fait, si vous avez compris que le potentiel est intéressant, si vous pensez qu'il il est possible que vous preniez le risque, d'apporter un peu de votre argent à travers ce projet de financement participatif, à travers ce projet de crowdfunding, à travers ce projet de capital risque. Sachez que à travers votre argent que vous apportez, la finalité, c'est que vous deveniez un actionnaire de ce projet. Voilà. La finalité... C'est que vous deveniez actionnaire de ce projet, copropriétaire de ce projet. Joël, la finalité, c'est que tu deviennes actionnaire, copropriétaire de ce projet. J'ai envie de vous poser la question, vous qui êtes là ce soir. Est-ce que vous aurez aimé être actionnaire de Facebook Est-ce que vous aurez un jour aimé être actionnaire de Coca-Cola Actionnaire de Microsoft Actionnaire de Apple Actionnaire de Samsung, actionnaire d'Orange, d'Orange, actionnaire de MTN, actionnaire de Nestlé, actionnaire de toutes les grandes entreprises, est-ce que vous aurez un jour aimé être actionnaire de ces entreprises Il y a parmi vous qui me disent « oui, j'aurais aimé être ». Mais seulement, est-ce que vous savez qu'un actionnaire, c'est quelqu'un qui prend le risque d'investir de l'argent dans un projet et qui est prêt à attendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans pour que le projet grandisse, le projet mûrisse, le projet devienne solide, le projet commence à générer de l'argent et le projet commence à le payer. C'est ça la vie, le parcours, le risque, les étapes d'un de de, de, projet pour lequel vous devez être actionnaire. Mais imaginez-vous que vous étiez actionnaire d'orange, Orange dans votre pays, Orange, Cameroun, ici, là où je me trouve. Imaginez que vous êtes actionnaire de la, des brasseries, de Guinness, de MTN, de Nestlé, de toutes ces grandes entreprises, de LGBC, de Afriland, de Ecobank, de toutes ces grandes entreprises que vous connaissez. Imaginez que vous étiez actionnaire. Ces grandes entreprises font des chiffres énormes et reversent des millions de francs CFA à leurs actionnaires. Ce soir, c'est ce à quoi nous appelle Ivan Saltanov, pour que nous devenions des actionnaires et que en tant qu'actionnaires, nous puissions gagner soit des dividendes, soit de revendre nos actions lorsque l'entreprise performe et réussit à passer sur les marchés secondaires. Donc voilà le projet pour lequel vous êtes conviés ce soir. Vous savez, ce soir, je ne veux pas vous bavarder, je veux vous dire les choses de manière directe de manière simple, en langage vraiment très, très simple ce soir. Je vais pas faire, je vais m'arrêter là ce soir en espérant que vous avez compris pour que j'ouvre le micro, vos micros, afin que vous puissiez poser des questions. Voilà, si vous n'avez pas compris, posez des questions, mais voilà, je préfère m'arrêter là et vous donner la possibilité vous-même de poser vos questions et d'être sûr que vous avez compris le projet. Il y a énormément de choses à vous dire, mais je m'arrête d'abord là ce soir parce que ce que je viens de vous dire, je veux être sûr que vous avez compris. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que c'est clair pour vous Rusville est-ce que c'est clair Tu peux ouvrir ton micro. Chacun de vous peut ouvrir son micro et poser la question. Bon. Bonsoir à tous. Euh... Bonsoir Rusville. Oui, merci beaucoup pour tout. J'avoue que je suis nouveau là. Bon, j'ai aussi euh, cliqué sur. Euh, euh, sur. Euh, oh, je, je, je sais pas comment dire ça. Le statut. Donc, de Marguerite. C'est là où j'ai donc intégré le Zoom. Oui. Bon, ou du vrai, je, je, je. En fait, je ne connais pas encore le projet, en fait, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ok, Est-ce bon, que je tu as pas, suivi la pas. présentation du projet que j'ai fait Je viens là de présenter le projet. Est-ce que tu as suivi Oui, bon, j'ai entendu parler du diabète, de ce qu'il faudra pour les diabétiques. Bon, quand même, en bref, quand même, j'ai quand même compris certaines choses. Bon, je sais pas comment ça va se passer, il faudra financer, il faudra investir, il faudra faire comment, comment. Exact. Donc voilà autant d'éléments, mm -hmm. s'il vous plaît. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des questions Est-ce que tu as des zones d'ombre sur lesquelles tu aurais aimé avoir un peu plus d'informations Bon, j'avoue que c'est ma première fois d'assister au Zoom. Donc, par rapport oui. à, ce, à ce projet. Dès que j'ai donc pu intégrer, bon, ça m'a paru vraiment intéressant de savoir qu'il y a des projets un peu pareils là, par rapport... Euh, au diabète et tout ce que cela implique et les solutions qui seront bien apportées. Donc, est-ce qu'il faudrait investir Il faudrait combien Il faudra... Ça se passe comment exactement très, sur... très bonne question. Ça sera l'objet de la deuxième partie de, de, de, de, de la suite de mon intervention. Alors, il y a Magloire qui pose une question très, très intéressante. Magloire demande, est-ce que le projet intéresse les grands investisseurs Magloire, on a eu... Il y a de cela euh, moins de dix jours, un webinaire avec le fondateur lui-même. Et je vais vous faire une révélation. Soyez présents mercredi prochain. Il y a des informations importantes sur les fonds d'investissement qui vont nous accompagner. Il y a déjà de grands investisseurs qui sont prêts, qui ont donné leur go pour nous accompagner. Ils ont donné leur goal et le fondateur nous a expliqué les conditions qu'ils ont données pour pouvoir pour nous dire à quel moment est-ce qu'ils vont nous accompagner? Donc, je te confirme ma gloire que nous avons de grands investisseurs, de grands fonds d'investissement russes et européens qui vont nous accompagner à lever de ces 40 millions de dollars qu'il faut pour construire le centre d'ingénierie pour fabriquer cette application. Et dans les jours qui arrivent, il y a des informations, j'ai eu vent de ce que il y a des informations stratégiques qui arrivent, qui vont, euh, voilà, qui vont qui, qui vont davantage nous édifier, qui vont davantage nous édifier dessus. Voilà. Est-ce que euh, c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro et si vous avez d'autres questions. Joël, est-ce que c'est clair pour toi? Emmanuel? Emmanuel, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question? Magloire, est-ce que c'est la seule question? Il n'y a pas d'autres question Ok, voilà. Alors, je pense qu'Emmanuel vous parler. Mais... Ok, alors, je vais traverser et terminer en quelques minutes en répondant à la question de Rusville. Comment participer à ce projet? Encore une fois, Rusville. de manière brève, simple, pour résumer, ce projet consiste à mettre au point une application qui permettra aux malades de diabète et même aux non-malades de diabète de contrôler l'évolution du taux de sucre dans le sang. Ce projet voudrait construire une usine, un centre d'ingénierie dans laquelle cette application va être construite, va être produite et, va être, et à partir de laquelle elle va être redistribuée un peu partout dans le monde. Sauf que pour construire ce centre d'ingénierie là, il faut de l'argent. Il faut environ 40 millions de dollars pour construire cette startup. Et le promoteur, le fondateur de ce projet à la personne d'Ivan Santano est en train de passer par le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif, pour lever les fonds un peu partout dans le monde. La présentation que je fais, lui-même, il a fait cette présentation hier. Au peuple russe et tous les autres pays qui parlent russe. Donc, c'est à dire que au peuple de l'ex-U.R.S.S. Vous savez que l'ex-U.R.S.S. l'ex-U.R.S.S. c'était un pays, euh, c'était une communauté de pays. Donc, il leur a fait par exemple hier la présentation et il le fait une fois par semaine. Lui-même le fondateur. Et nous autres, on refait les mêmes présentations un peu partout, un peu partout dans d'autres pays dans le monde. Vous pouvez aller dans la chaîne. YouTube, vous allez voir les enregistrements. Donc, il y en a qui le font dans d'autres pays en Afrique, dans d'autres pays euh, en Asie, un peu partout dans le monde, pour lever ces fonds. On appelle ça le crowdfunding, le financement participatif. Sauf Et lorsqu'ils lèvent ces fonds, tous ceux qui apportent donc de l'argent, tous ceux qui sont intéressés, deviennent de potentiels actionnaires à ce projet. Donc, ce soir, vous êtes là pour que nous vous présentons ce projet, qui est un projet de capital risque. Je suis en train de vous faire comprendre que c'est un risque. Oui, c'est un risque d'apporter de l'argent à un projet qui est encore au début. Parce que les gens auraient aimé apporter de l'argent dans un projet qui est déjà fini. Mais c'est un projet qui a ses débuts. Et les grands investisseurs, les grands fonds d'investissement, lorsqu'ils connaissent qui est à la tête de ce projet, lorsqu'ils savent que c'est un projet dont le besoin est grand dans le monde, Lorsqu'ils savent que c'est une solution qui est compétitive par rapport aux solutions concurrentes, alors euh, et, et ils, ils apportent leur soutien financier et alors des investisseurs comme moi, j'apporte, j'ai apporté mon soutien, je, je soutiens ce projet, je suis prêt à patienter deux ans, trois ans. Quatre, voire même cinq ans pour que ce projet se développe un peu partout en Russie, un peu partout dans le monde, y compris sur le Cameroun, pour pouvoir gagner de l'argent, et cette fois-ci pour toute ma vie, et laisser un héritage financier à mes enfants. Voilà le challenge, voilà le défi, voilà les enjeux de ce projet. Alors, Russeville me pose la question de savoir comment est-ce qu'on contribue dans ce projet. Russeville. pour contribuer à ce projet, il suffit d'apporter de votre argent. Et, en contrepartie, vous recevez ce qu'on appelle des tokens. Les tokens, ce sont, ou alors vous recevez des, bon, je ne vais pas appeler ça token, vous recevez en fait des parts d'investissement. Voilà, c'est ça. Vous recevez des parts d'investissement, ce ne sont plus des tokens, des parts d'investissement. Et ces parts d'investissement, vous allez, à un certain niveau d'évolution du projet, les changer en action. Donc, vous avez donc la possibilité d'acheter des packages de parts d'investissement. Les packages, c'est-à-dire, un package c'est quoi C'est une quantité de parts d'investissement que la société vous donne en contrepartie de l'argent espèce que vous lui apportez, de l'argent liquide ou encore de l'argent numérique parce que, à la vérité, c'est du manière numérique que vous contribuez au projet. Donc, vous avez des packages de 1 000 dollars, des packages de 1 500 dollars, de 2 000 dollars de 3 000, de 5 jusqu'à des packages même de 50 000 dollars. Donc, lorsque vous, maintenant, cela dépend de vos moyens. La compagnie vous donne, par contre, la possibilité d'acheter un package et de payer en mensualité. Vous n'êtes pas obligé de payer en une seule mensualité si vos moyens ne le permettent pas. Mais pour ceux qui paient en mensualité, en une seule mensualité, ils sont plus avantageux. Du moins, pour ceux qui payent à moins de mensualités, ils sont plus avantagés que ceux qui payent à plusieurs mensualités parce que plus le nombre de mensualités est réduit, plus la quantité de, de parts d'investissement dans un paquet est plus importante. Donc, Rusville, quel est l'effort financier que vous êtes capable d'apporter à ce projet Quelle est la quantité d'argent dont vous êtes capable de prendre le risque d'apporter dans ce projet ce que vous devez savoir, Emmanuel, Joël, c'est que vous pouvez investir à partir de 1 000 dollars. Actuellement, le dollar est au-dessus de 700, de 700 francs, donc c'est pratiquement plus de 700 000 francs, disons environ 750 000. Ça veut dire que pour rejoindre ce projet, le minimum d'investissement, c'est de 750 000 francs, payable en une, en dix, ou en 20 mensualités, oui, vous pouvez décider de payer en one shot une mensualité de 750 000, ou en 10 mensualités de 115 000 chaque mois pendant 10 mois, ou alors en 20 mensualités de pratiquement 40 000 francs tous les mois, ou alors en 7 500 francs tous les mois pendant 20 mois. Cela dépend de vous, de vos capacités, de vos visions, de vos ambitions Bref, cela ne dépend que de vous. Mais sachez que le minimum, c'est 1 000 dollars. Environ, 7, je dis bien environ 750 000 francs au moment où je vous parle. Et encore une fois, je répète, vous payez en une, en 10 ou en 20 mensualités. Cela ne dépend que de vos capacités de vous seul. Mais vous pouvez dire que 750 000, c'est petit pour vous. vous. Vous voulez plutôt investir 1 500 dollars. Ou alors 2 000 dollars, c'est-à-dire 1 500 000, ou 3 000 dollars, ou 5 000 dollars, ou même 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 50 000, bref, cela dépend que de vous. Mais encore une fois, c'est du capital risque. C'est un risque. Je ne veux pas vous cacher que c'est un risque, Joël. Je ne veux pas vous cacher, Emmanuel, que c'est un risque. Gabriel, vous devez comprendre que c'est un risque mal droit. Nana, Mangali, donc, mais c'est ça, c'est pour ça qu'à ce niveau du projet-ci, en apportant votre argent, vous allez avoir énormément de parts d'investissement parce que le promoteur, le fondateur est conscient que vous prenez un gros risque en l'accompagnant. Donc, il va vous encourager en vous donnant beaucoup plus de parts parce qu'en vérité, le financement de ce projet va se dérouler en plusieurs étapes. Au moment où je vous parle, nous sommes pratiquement à la fin de la deuxième étape. Nous sommes en train de passer à la troisième étape. Ceux qui ont investi à la première étape ont eu beaucoup plus de parts d'investissement que ceux qui ont investi à la deuxième étape. Et ce sera toujours beaucoup plus que ceux qui, sont, que ceux qui vont investir à la troisième étape. Donc, plus tôt, vous prenez le risque de rejoindre ce projet, plus vous avez de parts d'investissement. Et en ayant plus de parts d'investissement, ça veut dire que vous aurez beaucoup plus d'actions et par conséquent, beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de gains beaucoup plus de commissions dans la durée ou lorsque la redistribution des commissions va commencer. Donc, voilà comment les, les investissements se passent. Voilà comment on contribue, Emmanuel. La question, c'est selon vos, selon vos moyens, Emmanuel, quel est le package qui vous convient? Joël, quel est le package qui te convient? Ben, je sais que, Joël, toi, tu es déjà un investisseur. Tu as déjà pris des packages. Courage à toi, bravo à toi. Nous sommes ensemble dans le même bateau. Moi-même y compris, j'ai pris un package depuis plusieurs mois et je suis en train d'avancer dans ce projet en me disant que je crois que ça va marcher. Je prie que ça va marcher. Je travaille pour que ça marche. Donc voilà, les packages de 1 000 dollars, 1 500, 2 000, 3 000, 5 000, ça ne dépend que de vous. Roosevelt, est-ce que tu as la réponse à ta question est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre Non, super, super, merci, bien noté. C'est bien, bien clair, c'est bien clair. Fantastique, ouais, super, Merci super. beaucoup. Magua, est-ce que c'est clair pour vous Est-ce qu'il y a des questions Parce que voyez-vous, nous allons bientôt passer à l'étape 3. Et à l'étape 3, 3, vous allez toujours payer 1 000 dollars, c'est-à-dire 750 000 francs, mais regardez actuellement, par exemple, à l'étape 2. Lorsque vous payez à l'étape 2, vous avez seulement 940 000 parts d'investissement qui vous sont données. Pourtant, ceux qui ont investi à l'étape 1, en payant 1000 dollars, ont eu, en 1000 dollars, ceux qui ont investi à l'étape 1, en payant 1000 dollars, ont eu 1000 parts d'investissement. 1 million de parts d'investissement, 1 million. Vous vous imaginez? Maintenant, l'étape 2, ça a diminué. On a de passer à l'étape, on a en train de passer à l'étape 3, ça va davantage diminuer. L'étape 4, les étapes sont marquées par quoi Par le niveau d'avancement du projet. Plus le projet va se réaliser, plus le projet sera de plus en plus visible, de plus en plus concret, de plus en plus palpable, de plus en plus, de plus, en plus matérialisé. Le niveau de risque diminue. Par conséquent, les parts deviennent de plus en plus chers. Vous avez compris, Rusville. Oui, c'est bien clair. Voilà. Donc, donc, donc voilà. Euh, si Il y a une feuille de route. Une feuille de route. Euh, euh, exactement, rapport, euh, exactement, pas... Rousseville. Exactement, Rusville. Il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route disponible que la compagnie a, a partagée. Là, voici, la feuille de route. Comment est-ce que ça va se passer Les différentes étapes du projet. Voici la feuille de route. Il y a plusieurs étapes. Les, les premières, le, le, la programmation, les équipements de développement, les fournisseurs, les, le développement du, du logiciel. Donc là, par exemple, il y a une première étape de composition du centre d'ingénierie. L'équipe qui va, qui va travailler dessus. Après, on va passer dans le recueil des données pratiques sur les produits concurrents afin de davantage accentuer nos avantages compétitifs. Après, on va développer des... des, des on va faire de la modélisation physique et chimique. On va travailler sur le programme d'automatisation et de conception. Bref, sur un ensemble d'équipements selon les spécifications données par les ingénieurs. Après, on va rentrer dans la phase de contact des fournisseurs et sous traitants pour concevoir, pour concevoir, pour développer le logiciel dans sa version euh, euh, euh, téléphone, smartphone et, et, et, et, et, et, euh, et PC. Et puis, on va préparer toute la documentation nécessaire pour pouvoir accompagner le projet sur le plan pratique, sur le plan d'utilisation, sur le plan juridique, sur le plan commercial, bref. Toute la documentation nécessaire. Ensuite, on va passer à la production et à l'amélioration du dispositif. Tout cela est prévu en une campagne d'environ 20 étapes. D'environ 17 à 20 étapes, autant pour moi. Voilà. Et, et Magloire pose la question nos nous permettent d'être actionnaires Oui, Magloire. Tous les OLOB ont été convertis en MLC. Tous les OLOB ont été convertis en MLC. Maintenant, maintenant on ne parle plus d'OLOB, on parle de MLC. Allez dans votre back-office, vous allez voir que vos, vos OLOB ont été convertis en MLC. Et maintenant, avec ces MLC-là, ces parts d'investissement-là, vous pouvez devenir actionnaire. Donc, voilà la feuille de route de Rusby. On va en parler mercredi prochain. Durant notre webinaire, un peu plus en détail. C'est pour vous dire que le projet a été suffisamment pensé, suffisamment mûri, suffisamment développé. Et le fondateur lui-même, une fois par semaine, sera disponible pour expliquer le projet à toute la communauté d'expression russe, parce qu'il s'exprime beaucoup plus en russe. Moi-même, nous-mêmes, lorsque nous étions à Moscou, il y a cela quelques mois, nous l'avons rencontré. Nous avons eu besoin d'une traductrice qui, lorsqu'il parlait en russe, nous traduisait en français, et lorsque nous parlions en français, il traduisait en russe pour lui. C'est pour ça qu'il nous a confié la responsabilité de traduire, de présenter le projet en français dans la francophonie et dans nos différents pays. Est-ce que c'est clair pour vous C'est clair. Est-ce est que c'est clair Excellent. Gabriel, est-ce que c'est Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Donc voilà le projet que je souhaitais vous. Merci beaucoup, Gabriel. Gabriel dit que c'est propre. Voilà le projet que ce startup, cet ingénieur, à la personne d'Ivan Santanov présente au monde. Voilà son projet de création d'entreprise. Voilà la startup qu'il veut créer et pour lequel il a besoin de vous et moi. Moi, je l'ai déjà suivi. Ce soir, je voulais vous présenter le projet pour que vous puissiez vous aussi réfléchir, vous aussi faire vos propres recherches, vous aussi analyser les risques avant de voir si vous pouvez vous aussi faire comme moi, me, le rejoindre, l'accompagner ou alors rester, rester observateur du projet. Donc, voilà ce que nous voulons vous présenter ce soir. Trois minutes pour prendre des questions et après quoi, ce sera terminé pour ce soir et on se donnera rendez-vous mercredi prochain à 20h heure du Cameroun pour davantage rentrer en profondeur de ce projet. Mercredi prochain, par exemple, je vous parlerai de l'aspect financier, des prévisions financières parce que oui, il y a des prévisions financières qui ont été faites en détail sur ce que vous pouvez gagner. On en parlera mercredi prochain. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous dis merci à vous tous. La, le webinaire est diffusé actuellement sur notre page Facebook. Vous pouvez faire la recherche sur Facebook, MLC Ingenierie, vous verrez le projet, ou alors le projet est enregistré et l'enregistrement euh, euh, euh, euh, sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain matin. Alors, je vais poser une dernière question. À part investir financièrement, il y aura possibilité d'investir techniquement. D'investir techniquement, non. L'investissement n'est que physique pour cette première partie, pour ce premier moment. Plus tard, s'il y a une autre forme d'investissement qui sera possible, la compagnie va communiquer et nous allons partager avec vous les informations. Par contre, il est possible d'accompagner ce projet en tant que partenaire, c'est-à-dire en faisant la promotion. En parlant de ce projet au maximum de, de, de personnes. Et en le faisant, vous êtes partenaire de la compagnie. Et en tant que partenaire, la compagnie vous reverse des commissions sur le travail fait, euh, euh, euh, sur les souscriptions, les inscriptions, les achats de parts d'investissement que font les investisseurs. Et pour cela, contactez-nous euh, contactez à travers euh, les informations qui sont disponibles actuellement dans le chat. Ma collaboratrice, Laura Mbassa, vous a laissé son contact. Vous pouvez la contacter, vous pouvez l'appeler. Elle vous expliquera davantage en détail euh, euh, tout ce qu'il faut faire si vous voulez devenir partenaire. Parce que je vais vous le dire le mercredi prochain, les partenaires de ce projet, il y a une, une offre spéciale pour les partenaires de ce projet. Cette offre-là, elle est vraiment extraordinaire. Il s'agit du Club 100. J'en parlerai. Euh, J'en parlerai en détail mercredi prochain. Soyez connectés, vous comprendrez de quoi il s'agit. Voilà, pour plus d'informations, contactez ma collaboratrice Laura Massa au 656 03 16 92 Elle vous dira davantage de quoi faire. Merci à vous tous d'être restés aussi nombreux jusqu'à 7h. Il est 21h ici à Douala au Cameroun. Rendez-vous mercredi prochain lorsqu'il sera 20h pour plus d'informations sur ce merveilleux projet, sur ce merveilleux euh, un programme d'investissement. Ciao, ciao. Bonsoir à vous tous. Merci.